il y a deux grosses vis hop une deux et deux la partie électrique on doit la démonter pour la remettre sur le, le nouveau épaire Et de, Et de deux, voilà. On va remonter la partie électrique qui fonctionne. C'est le nouveau phare. Tu vois, avec les quatre ampoules. Voilà. Il y a sur le phare L'ampoule pour les clignotants. Hum. C'est celle-là. les C'est celle-là. Pour le feu de recul pour le stop et pour le, les feuilles. Et on remonte. Je venais En fait, il y a un... C'était un clips C'est celui-ci. Le nouveau cache martin. Ouais. Qui se met... Il y a comme ça, je crois. Voilà, les trois clips. Si on mis on teste. Oui. Bon. Ça marche. Vidéot oui. fonctionne euh... Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Merci à vous d'avoir regardé n'hésitez pas à partager Sur les réseaux sociaux Et à m'inviter Sur Instagram et Facebook